Bonjour, je suis Lydie Lemoine, cadre de santé du service d'imagerie de l'Institut de cancérologie de Lorraine. L'hygiène en imagerie médicale, comme dans tous les services Carrefour, peut être un sujet délicat. Beaucoup de patients, diversité des statuts infectieux, des patients pris en charge, etc. Le personnel paramédical se doit de connaître les règles d'hygiène à appliquer afin de diminuer les infections nosocomiales. Cette formation que nous allons vous proposer est le fruit d'une collaboration entre manipulateurs aide-soignants et cadres de santé du service d'imagerie. L'objectif de cette formation, destinée au personnel paramédical travaillant en imagerie, est de vous apporter des éléments pratiques pour une prise en charge des patients optimales en parfaite adéquation avec les règles d'hygiène. Au moyen d'ateliers, tenue professionnelle, hygiène des mains, port des gants, port du masque, gestion des déchets, vous permettant de réfléchir à vos pratiques de quiz, d'une foire aux questions sur les thèmes des antiseptiques et procédures de microbiopsie ou encore du nettoyage, et enfin d'une carte mentale qui vous facilitera, nous l'espérons, la prise en charge des patients en imagerie selon leur statut infectieux. Une auto-évaluation vous sera proposée avant et après la formation pour vous permettre de mieux évaluer vos acquis. Nous espérons que cet outil pédagogique vous apportera des réponses sur les questions que vous vous posez et une aide sur vos pratiques quotidiennes. Ainsi, si besoin, grâce à vos nouveaux acquis, nous vous encourageons à changer à l'avenir vos pratiques. Profitez pleinement de cette formation